Bonne année Déjà, je te souhaite une excellente année, nouvelle année et nous, bon réveillon et tout Profite bien, kiffe bien, profite bien de 2021, tu regardes sûrement cette vidéo en plus en 2021. Donc je te souhaite évidemment une excellente année en espérant que ça se passe bien niveau euh, santé machin, on sait que c'est des sujets qui sont assez compliqués. Je te profite de cette vidéo déjà pour te souhaiter le meilleur, simplement. Donc je te souhaite vraiment le meilleur qui puisse t'arriver, j'espère que tu vas bien et je te remercie énormément déjà d'être là, de regarder cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir. Je vais profiter de cette petite vidéo pour euh, déjà te parler un petit peu de moi et surtout te parler des projets qui vont arriver pour 2021. Bon, tu as sûrement pu le voir, j'étais pas très présent cette semaine, voire même pendant deux semaines. Souvent, au final, c'est un très bon signe, ça veut dire qu'il y a beaucoup de choses qui se font derrière le rideau, qui sont en train de se préparer pour préparer la suite, prendre un petit peu de recul, voir quels sujets vont continuer, quels sujets vont être mis en avant et qu'est-ce qui va se passer sur la suite au niveau de la chaîne, au niveau de Twitch, au niveau de Discord, au niveau de tout ça. Donc dans cette vidéo, on va voir qu'est-ce qui va se passer, quels sont les prochains trucs qui vont arriver. J'espère que tu vas kiffer. C'est parti pour voir tout ça. Dans un premier temps, les guides... Faut reprendre de manière assez forte au niveau de Shadowlands. Par exemple, tu as peut-être pu le voir, le guide du voleur hors-la-loi qui te va expliquer dans le détail les légendaires, congrégation optimisation, cycle mono cible, cycle multi cible, absolument toutes les vies pour réussir à progresser et maîtriser son personnage. La grosse différence, c'est que je vais faire un petit peu comme j'ai fait à l'époque de Clash Royale, c'est un truc qu'on m'a pas mal suggéré et remonté, c'est que je vais en faire pas mal en duo. C'est-à-dire que je vais être avec quelqu'un qui s'y connaît vachement bien, qui pratique la classe à niveau compétitif et avec laquelle on va échanger. Ça va amener également à des questions, à des débats, à des, à des points précis d'interrogation. Ça va se passer du coup euh, avec la personne qui va partager son propre écran, donc ça sera pas mon interface. Mais du coup, on va pouvoir discuter de 8 on va pouvoir discuter d'optimisation, l'optimisation, etc. Et avoir un maximum de billes avec quelqu'un qui pratique, au jour le jour, la classe. Donc ça, ça va arriver sur de nombreuses classes, ça va arriver avec du démoniste affliction, avec du chasseur précision, et euh, il va y avoir des trucs comme ça, du moine marche-vent, il va y avoir pas mal de classes qui vont arriver petit à petit, où justement, euh, des personnes euh, qui ont les connaissances qui vont permettre d'échanger et de t'apporter sur comment tu vas jouer la classe. Ça, c'est une des premières briques qui va arriver. C'est le retour de la série de vidéos « Bien choisir sa classe à Shadowlands ». J'avais fait une vidéo sur les tanks, qui était du coup celle-ci, hein, simplement, pour voir un petit peu quelles sont les forces, les faiblesses, euh, est-ce que ça est DPS, euh, quels sont les outils, l'apport, pour que quand tu puisses choisir ta classe, tu saches exactement tout ce qu'elle fait. Mais même grosso modo, si tu veux comprendre la classe, c'est excellent, parce que tu as juste à regarder la ligne du document ou à écouter la vidéo, et tu vas exactement comprendre quel est l'intérêt d'un paladin protection, quel est l'intérêt d'un guerrier protection, quel est l'intérêt d'un shaman heal. Donc là, j'ai construit... Petit à petit avec Châtaigne qui m'aide euh, là-dessus les, euh, les autres parties, donc par exemple au niveau de la partie heal, ça va être cette partie-là qui va arriver où tu pourras en savoir davantage sur qu'est-ce qu'un paladin heal, qu'est-ce qu'un chaman heal et sur quelle classe tu peux partir si par exemple tu as envie de commencer le healing ou si par exemple tu joues prêtre sacré mais t'as envie de jouer heal, et t'as envie de savoir quelles seront réellement les différences pour toi, cette série de vidéos-là va t'apporter tout ça. Outre ça, il va également avoir des podcasts qui vont être vidéo et audio. Donc, il y aura un petit peu des deux qui vont permettre déjà de débattre de sujets d'actualité, euh, du, du raid, du mythique plus, du PVP, grosso modo, de WoW, de son extension, de comment ça se passe, euh, du farming, etc. Donc, de tous les sujets autour de World of Warcraft. Et il va également y avoir des versions podcast d'actualité et de débat qui vont arriver sur Spotify. Ça, ça va pas arriver tout de suite. Ça sera plutôt aux alentours de février, mars. C'est des trucs qui sont en cours de réflexion. En cours de construction, mais c'est des trucs qui vont arriver bientôt. Donc il y aura des podcasts qui seront écoutés sans forcément avoir euh, l'image, ça peut être euh, simplement tu, euh, le faire tourner sur son application YouTube euh, quand on est dans le train, ça peut être le mettre de côté au boulot euh, où il n'y a pas forcément besoin d'image, c'est vraiment pour but d'avoir de l'information, de l'actualité, du débat autour de l'univers de World of Warcraft, et du coup le tout évidemment en francophone. On va également avoir des suites de trucs qui permettre de savoir s'optimiser soi-même. J'avais fait par exemple quelques vidéos là-dessus sur par exemple comment booster son propre DPS, comment connaître son cycle DPS, comment l'optimiser etc. J'ai déjà fait quelques vidéos là-dessus je vais reprendre cette série de vidéos-là où vraiment l'idée c'est que si tu suis ces guides-là à la lettre tu vas pouvoir t'améliorer toi-même. Tu vas découvrir différentes astuces, techniques pour réussir à t'améliorer. Où est-ce qu'il faut aller chercher de l'information bah, Par exemple, il n'y en a pas ici, voilà, où est-ce que tu vas chercher de l'info Les sites qui sont pertinents ceux qui le sont moins, les trucs à faire attention Et euh, grosso modo Toute une partie de self-improvement Autour du jeu, ce qui va arriver avec une autre rubrique Qui va être très personnalisée En gros sur Discord, ce que je vais faire Donc sur Discord hein, Si t'es euh, si pas dedans, n'hésite pas à rejoindre hein, Sur le serveur Discord euh, officiel Voilà, de la chaîne, on, on est déjà pas mal on, Nombreux, il y a des Discord de classe, etc Il va y avoir l'ouverture d'un salon Qui va être là pour postuler Pour avoir une un coaching qui va être retransmis en vidéo l'idée c'est justement profiter d'un coaching personnalisé avec une personne qui va ressortir en vidéo histoire que tu puisses voir toi même quels sont les processus d'amélioration qu'on peut avoir genre par exemple la personne peut avoir les mêmes problématiques que toi et tu vas dire oh putain mais c'est pas mal et le fait en fait qu'il y ait quelqu'un qui soit aidé ça va te permettre justement de pouvoir t'aider toi même c'est un nouveau type de série de vidéos j'ai aucune idée de savoir exactement comment ça va rendre etc mais c'est quelque chose que j'ai très envie de faire donc il va y avoir l'ouverture d'un salon là-dessus au niveau de Discord qui va permettre de postuler pour permettre d'être coaché dans des séries de vidéos qui vont arriver sur la chaîne de la même façon pour essayer de s'optimiser voir un petit peu quels sont les blocages, les problématiques est-ce que c'est lié au mythique plus est-ce que c'est lié à certains boss en raid est-ce que c'est lié à du pvp il va y avoir un petit peu des coachings sur ces trois catégories là donc il va y avoir un appel sur ok est-ce que ton problème c'est euh, l'optimisation de ton cycle dps est-ce que pro ton problème c'est ta gestion de mana en raid, est-ce que là où tu sens que as, en tout cas t'as des, des difficultés est-ce que c'est euh, passer 1500 de cotes en arène tu te dis putain je comprends pas machin est-ce que, enfin est voilà ça va être des séries thématisées où je vais dire, je vais te faire un appel sur. Ok, est-ce que euh, t'es dans cette catégorie-là Est-ce que t'as du mal à DPS avec ta classe en raid Oui, non. Si c'est oui, boum, tu me balances euh, ta demande et du coup ça sera trié à la volée, en espérant, en espérant faire tourner un maximum de personnes évidemment. Enfin, en tout cas du coaching du coup personnalisé qui sera retransmis en vidéo. Et au niveau de la chaîne, on aura également l'arrivée de guides dédiés au PVP. Il y a plein de trucs à dire, j'en ai fait beaucoup dans mon coin. J'ai encore beaucoup à progresser évidemment, mais je commence à avoir quand même des bases assez conséquentes sur euh, bah, qu'est-ce que font les classes, qu'est-ce qu'il faut faire en PVP, etc. Donc j'ai beaucoup de choses à partager. J'ai encore énormément à progresser également, parce que c'est un mode de jeu particulièrement compliqué. Donc j'ai encore vraiment beaucoup à progresser. Donc ça, ça va également se passer sur des live Twitch. Donc euh, je vais faire des lives, je vais faire de l'arène, ou essayer de monter avec mon mate, hein, avec, euh, voilà, par exemple, je joue beaucoup avec Surge, qui m'aide énormément également là-dedans, qui a une grosse expérience, donc avec les personnes également, qui sont là également pour apporter. Je vais essayer de faire en sorte, en tout cas, qu'il y ait un maximum d'informations qui ressortent en PVP, afin que tu puisses t'améliorer un maximum. Il va y avoir trois types de contenus pour le PVP, il va y avoir une version très débutant, avec des trucs... Euh de base, mais euh, toutes les macros PVP, hein, les arènes 1, 2, 3, les focus, euh, tous les trucs qui sont vraiment propres au PVP au niveau des targets de macro, etc. Enfin, tout, tout ce qui va être macro, add-on et compagnie, des trucs basiques. Basiques débutants, mais pour bien débuter en arène, comprendre un peu comment ça marche, les DR et compagnie. Ensuite, il va y avoir une partie plus avancée, qui va rentrer plus en détail sur... Les, pour les joueurs moyens, on va dire intermédiaires, sur la gestion des maps en fonction des compositions, la gestion des match-up en fonction des compositions euh, qu'est-ce que tu vas rechercher comme type de setup suivant quelle composition c'est pas juste, euh, ok, un discipline ça va bien avec un rogue, un discipline et un rogue comment tu le joues quels sont les frames, quels sont les setups que tu as envie de faire, à quel moment il faut aligner vos cooldowns, comment savoir si tu as les cooldowns dispo ou pas par rapport à ton mate ça va parler d'arena team tracker, ça va parler de gestion de composition, de cooldown de match-up. il va y avoir beaucoup d'infos là dessus, et ensuite il y aura une partie encore plus avancée qui va vraiment rentrer dans du détail d'optimisation au niveau des matchups etc ça ça va venir petit à petit, je vais voir en fonction de la demande, de là où il y a de la difficulté, de là où c'est intéressant et on va construire les guides pvp petit à petit par rapport à ça, de façon à ce que ce soit le plus cool possible. Et également évidemment au niveau de Discord, ça va évoluer un petit peu, donc il euh, y a beaucoup d'idées qui ont été remontées dans le boîte à idées, il y a des trucs qui vont être implémentés, on a pris pas mal de temps pour laisser un petit peu évidemment les choses se poser, ça reste très récent, il y a 3300 personnes quasiment sur le serveur, c'est énorme, on est vraiment vraiment très nombreux, et du coup évidemment les idées sont toutes très bonnes à prendre, mais j'ai pas envie de me précipiter, jour 1 pour les mettre en place, donc on a attendu un petit peu, il y a des trucs qui vont être mis en place de façon à faciliter le partage d'informations, les échanges et simplement l'aspect communautaire que je trouve excellent sur ce jeu. Évidemment, il va également y avoir des lives Twitch qui vont reprendre, j'en ai pas fait depuis 5 jours, oulala, avec du raid, du mythique plus, et du PVP. Je te souhaite en tout cas une excellente année 2021, prends super bien soin de toi, j'espère que tu es hypé, n'hésite pas à me dire qu qu'est-ce qu qui te hype le plus parmi tous ces petits projets-là, et on se retrouve très vite, prends bien soin de toi.